Bonjour tout le monde, aujourd'hui, on parle de ce contrat implicite que je pense quasiment toutes les femmes ont quelque part à l'intérieur d'elles. Vous savez ce contrat qui dit « si tu touches un pénis, tu dois le faire jouir ». Globalement, je pense que dans l'inconscient collectif, il y a vraiment ce truc de « si je touche, bah du coup, je peux plus enlever ma main. Maman est obligée de rester là et en fait, c'est vraiment comme si j'avais signé un contrat de le faire jouir. Il n'y a pas d'autres options, il n'y a pas d'autres possibilités parce que sinon, on va dire que je l'ai allumé, que je l'ai excité, puis je vais être frustré et puis je lui ai fait croire que… Et du coup, on se sent pris au piège. Et c'est horrible en fait parce que ça nous enlève tellement, tellement de liberté. Du coup, on ne peut plus s'amuser, à toucher, à caresser, à attiser. On ne peut plus avoir de spontanéité. Et d'ailleurs, j'ai plein de clientes qui me disent « Moi, j'évite toutes les avances de mon mari. J'évite de toucher certaines zones ou je ne laisse pas toucher certaines zones. Parce que sinon, je pense qu'il va s'attendre à ce que je fasse ci, à ce que je fasse ça. Et du coup, je préfère couper tout. » Mais c'est quand même vraiment dommage. Et si, ensemble, déjà à l'intérieur de nous et puis après avec notre partenaire. On changeait cette putain de règle qui dit qu'on est obligé de faire jouir un pénis. Enfin, arrêtons. Arrêtons. Juste arrêtons. Juste stop. Juste, j'en ai marre de cette règle. Et je pense que toutes les femmes en ont également marre de cette règle. Parce qu'elle nous prend la tête, en fait. Elle nous prend la tête. C'est juste plus possible. Voici mon diagnostic officiel. Enlevons ce contrat-là. Et on peut même le verbaliser avec notre partenaire. Je me suis rendue compte qu'il y a ce contrat-là qui est un peu implicite. Et du coup, il y a des moments où j'aurais envie de te toucher, de te caresser, peut-être de te sucer pendant quelques minutes. Mais je n'ai pas forcément le temps pour 15 minutes de fellation, je n'ai pas forcément envie d'aller jusqu'au bout. Et du coup, je m'en prive. Qu'est-ce que tu préfères, toi, mon amour Est-ce que tu préfères que je te caresse le sexe plus souvent, sans forcément t'amener à l'orgasme ou est-ce que tu préfères que j'évite de te caresser le sexe et de te donner des petits moments de plaisir parce que j'ai pas forcément le temps ou l'envie d'aller jusqu'au bout En général, les gens préfèrent l'autre option, l'option dans laquelle leur sexe est touché plus souvent, même s'il n'y a pas forcément un orgasme au bout. Et du coup, on se sent plus libre. Faites l'expérience. Proposez ça à vos partenaires et voyez ce qu'ils ont à dire. Euh, voyez ce qu'ils ont à dire. Dites-moi dans les commentaires ce que ça vous a fait euh, cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous aussi, vous avez cette sensation de signer un contrat implicite que vous devez amener le pénis à l'orgasme Et d'ailleurs, aujourd'hui on a parlé de pénis et on a parlé euh, d'hommes et de femmes, mais il y a aussi plein d'hommes qui ressentent cette obligation de faire jouir leur partenaire. Donc que vous soyez un homme ou une femme euh, ou que vous soyez... Enfin bref, qui que vous soyez en couchant avec des hommes, avec des femmes, est-ce que vous ressentez cette obligation de faire jouir votre partenaire Ou est-ce que vous vous sentez la possibilité de soucher, de caresser, de jouer, d'attiser quand vous en avez envie là où vous en avez envie Parfois même juste poser une main en fait, sans bouger, juste pour sentir le contact de la peau, pour sentir envoyer de l'amour à cette zone qui est si tendre et délicate en fait. C'est tellement chouette est ce que ça vous a fait cette vidéo Abonnez-vous et on se retrouve très bientôt